Dans ce chapitre 1, nous allons étudier le champ électrostatique ou le champ électrique. Nous allons voir donc la force qui nous permet de détecter la présence d'un champ électrostatique dans l'espace. Nous allons voir qu'est-ce que ce champ électrostatique, qu'est-ce qu'un champ tout simplement. Et puis nous allons voir comment on calcule les champs électrostatiques, par exemple créés par une distribution de charges électriques. C'est un chapitre important avec beaucoup de notions nouvelles. Nous allons prendre notre temps pour pouvoir partir avec de bonnes bases pour le reste du cours d'électromagnétisme. Observons rapidement le plan de ce cours. La première partie d'introduction, nous l'avons fait avec la petite vidéo sur l'histoire. Nous allons donc voir la loi de Coulomb et la force électrostatique. Le champ électrique créé par une charge ponctuelle. Ensuite, le champ électrique créé par une distribution discrète de charge. Qu'est-ce qu'une distribution continue de charge Alors Il y en a plusieurs, puisque... On verra les linéiques, des surfaciques et des volumiques. Les lignes de champ pour pouvoir visualiser le champ électrique dans un espace. Un paragraphe important sur ce qu'on appelle les symétries et les invariances, qui vont nous permettre de simplifier l'expression du champ électrique avant tout calcul. Ensuite, nous allons calculer le champ électrique par une méthode intégrale. Nous allons voir ce que cela signifie. Et nous finirons par calculer le même champ électrique que pour le paragraphe 8 mais cette fois-ci avec un théorème qui s'appelle le théorème de Gauss, et on verra peut-être un petit peu les avantages et les inconvénients de la méthode intégrale ou de l'utilisation du théorème de Gauss. Nous allons commencer par décrire les forces coulombiennes qui s'exercent entre deux particules chargées. Le schéma ici montre deux situations différentes. Nous avons ici deux particules chargées Q1 et Q2, et les forces qui s'exercent ici F de 1 sur 2 à droite, donc force de la particule 1 qui s'exerce sur la particule 2, et de l'autre côté, F de 2 sur 1 qui s'exerce dans l'autre sens. On voit que dans le deuxième schéma, les forces sont plutôt attractives, alors que dans le premier schéma, elles étaient répulsives. Comment on décrit ces forces Eh bien, nous allons avoir F de 1 sur 2 qui vaut... 1 sur 4π ε0, q1, q2, sur la distance au carré qu'il y a entre les charges. Comme la force est un vecteur, on rajoute un vecteur qu'on appelle vecteur unitaire, U1,2, qui nous permet de décrire le sens et la direction des forces. On voit que cette force F1 de sur 2 est l'opposé de la force F2 sur 1. Ou inversement, f de 2 sur 1 est l'opposé de la force f de 1 sur 2. Donc on va pouvoir écrire f de 1 sur 2 égale moins f de 2 sur 1. Est-ce que nos forces sont dans le bon sens Ici, nous avons dans le premier schéma, on a dit répulsion des charges. Cela signifie que les charges sont de même signe. Si les charges sont de même signe, dans l'expression ici, q1, q2, nous allons quelque chose de positif. Et donc la force F de 1 sur 2 est bien en direction du vecteur unitaire U de 1, 2. F de 1 sur 2 dans la même direction, et le même sens que U de 1, 2. Et inversement du coup, F de 2 sur 1 est bien à l'opposé du vecteur U 1, 2. Dans le deuxième schéma, nous avons F de 1 sur 2 qui est à l'opposé du vecteur unitaire U 1, 2. En effet, Q1 et Q2 vont s'attirer Ici, et donc sont de signes contraires. Donc le produit Q1Q2 a un signe négatif, et donc la force F de 1 sur 2 sera bien dirigée suivant moins U12. Et inversement, la force F de 2 sur 1 sera dirigée suivant le vecteur unitaire U12. Dans cette expression donc, de force de coulomb, nous avons Q1 et Q2 qui sont les charges vont s'exprimer en coulomb, nous avons la distance qui va s'exprimer en mètres, en unité du système international, et bien sûr la force électrostatique s'exprime en newton, comme toute force. Ce n'est pas l'unité SI, mais on va pouvoir par exemple avec le PFD retrouver l'unité SI du, euh, qui correspond au newton. Et epsilon 0 c'est le paramètre dont on a parlé dans l'introduction, historique. epsilon 0 c'est la permittivité du vide, donc propriété électrique du vide. Et ε0 a une valeur connue. Alors, généralement, on retient que 1 sur 4π ε0, qui apparaît dans toutes les formules d'électrostatique, est égal à 9 fois 10 puissance 9 SI et nous pouvons réécrire que U1,2, c'est un vecteur unitaire, donc ça veut dire que sa norme est égale à 1, U1,2 en norme est égale à 1, et ce vecteur est dirigé de Q1 vers Q2. On peut rappeler que Q1 et Q2, charges électriques sont forcément des multiples de la charge élémentaire. La charge élémentaire, qui est E égale 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Et cette charge a été découverte par le physicien américain Robert Millikan en 1909 grâce à sa célèbre expérience d'électrisation de petites gouttes d'huile qui étaient mises en lévitation. Ces charges Q1 et Q2 peuvent être donc soit positives, soit négatives. On parle d'interaction électrostatique ou d'interaction colombienne. Pourquoi interaction Eh bien parce que les deux charges subissent des forces qui sont égales et opposées. Donc la charge Q1 exerce une force sur la charge Q2 qui elle-même exerce une force sur la charge Q1. C'est donc de l'interaction. Enfin, pourquoi parle-t-on d'électrostatique Eh bien les charges ici qui subissent l'interaction sont des charges qui sont fixes. Donc statiques, elles sont immobiles. Dans tout ce cours, on travaillera sur des charges fixes et donc on confondra les termes champ électrique et champ électrostatique.